Du coup, bonsoir tout le monde, bienvenue sur euh, la petite chaîne Sound hein, Studio, ici Jake, et ce soir je suis accompagné de Nino, salut Nino, et coucou, et Dando, salut, salut, euh, on va faire un petit truc ce soir, euh, alors ça ne sera pas un rendez-vous euh, régulier pendant 30, 30 streams, pas du tout, ça va être très ponctuel, on va faire un peu de code de la route pour savoir où est-ce qu'on en est, personnellement j'ai mon code de la route depuis 2006, euh, mon permis depuis 2008, euh, mais entre temps il y a eu des réformes euh, du code de la route et je ne sais pas si je suis encore à niveau dessus. Donc on va s'entraîner avec euh, ce euh, logiciel euh, réussir code de la route qui est dispo sur Steam, sur Switch et sur d'autres plateformes, euh, qui est vraiment aux dernières normes du code de la route. On va voir comment ça se passe. Nino, toi tu l'as depuis quand ton code et du coup ton permis euh, Ça fait 4 ans maintenant, Ouais, je crois que je vérifie, le temps passe vite. Mais je crois que c'est ça. Bon, ça reste pas quand même récent, quoi. ok. Donc norme. Oui, c'est récent. Tu vas pouvoir oui. peut-être euh, me coacher. On va voir. Ando, toi, t'en es où sur ces points Ando, c'était en 2011 et ouais. le permis c'était en 2013. tente, pas hein. Ouais, c'est bon. Ok, ok, ouais. Donc ça remonte un peu aussi, d'accord. Eh ben on va voir ce que ça donne. Ça vous a coupé tous les deux oui C'est une blague Eh ah bien on va refaire On va refaire Moi je vous vois dedans encore C'est sûrement ah. un bug Ouais c'est pas fluide fluide hein. Non pas du tout Même de mon côté On va voir ce que ça donne Je klaxonne Réponse A je m'arrête. Oh. Réponse B. Oh, c'est pas... Ça va être compliqué, Jake. Bah, moi, le son, je l'ai bon, donc je ne peux pas savoir, en fait, pour vous. C'est totalement saccadé. L'image et le son. Bah, à l'image, là, euh, à part les clignotants, il n'y a pas grand-chose, c'est bah, moi, euh, l'image et le son, euh, l'image est pixelisée euh, une fois, euh, on va dire, euh, toutes les 5 secondes, tu vois. Mm. J'ai une image pixelisée. Et le son... Euh, pff, si dur. Ce panneau interdit le stationnement. Dans cette rue uniquement, réponse A. Dans tout un quartier, réponse B. Est-ce que sur le live, on peut faire un retour, s'il vous plaît Je crois qu'il y a Yakipon dessus. Je suis pressé. Ma voiture est suffisamment déneigée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si je dois modifier les réglages de mon siège, il est préférable que je m'arrête. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Oh. Purée, mais oui, non, mais... Il est préférable que je m'arrête. Voilà. Chaque fois. Vous... Cette zone est une voie pour véhicules lents. réponse A. La bande d'arrêt d'urgence, réponse B. C'est compliqué. À la limite, je vais couper le son du, du, du jeu, moi, de mon côté. J'attends vraiment un retour sur le live pour savoir ce que c'est, sinon tant pis, je ne vous hoste pas et, et à la limite je passerai en écran de Discord, ça sera peut-être mieux, je sais pas. Mais... Je circule sur une route à accès réglementé, Après, réponse pas une de A, une autoroute, réponse B. Pourquoi euh, j'ai mis A Je voulais mettre B. Je t'ai vu clignoter entre A et B en fait. Je ouais. me suis dit Bla. Je m'arrête. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Cette ligne s'appelle une ligne de rive. Réponse A. Une ligne médiane. Réponse B. aux prisons de Dordogne, périgueux. Tourner son volant ainsi est sécuritaire, réponse A, dangereux, réponse B. Si leur taille le permet, je peux installer à l'arrière plus d'enfants que ma voiture ne comporte de ceinture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Elle est un peu étrange cette question quand même. Ça, ça paraît bah, tu vas mettre des bébés dans le coffre oui ouais voilà dans ce sens là <rire> mais sinon je sais pas ça part du bon sens je vois pas qui peut répondre à à, à la, à la fin, qui peut répondre à oui ça me paraît je sais pas j'ai fait une erreur que j'aurais pas oui dit, mais c'est je... pas grave, pas grave. Voilà, voilà. hop là Dans la glacière, dit-il, bien sûr. Ando, tu peux faire un retour sur le son dans, dans le live. Du coup, oh, moi j'ai coupé le son. Ah, apparemment, c'est nickel bien. sur le live, donc ça ouais, viendrait juste de Lost, pas de la série Lost. Allez, lance. Alors, ce panneau annonce un passage pour piétons. Réponse A. Positionne un passage pour piéton. Réponse B. Euh... Non, non, c'est le triangle, c'est le rouge. Donc c'est... Positionne. Ah. ah, bah, moi, j'aurais dit annonce, tu vois. J'ai réfléchi après, je me suis dit, bah non, c'est. Bah, si, si ça annonce, ah, ça doit si être. Ça annonce avant. Ça les deux. Bah non, parce que annonce, tu dois, il faut que ce soit bien avant le passage piéton, donc 50 mètres oui, en ville, raison, 150 en plutôt... ouais. Je circule sur l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Euh, des voies séparées, 130, si c'est pas l'autoroute, je ne sais pas ce que c'est. 130, ouais. Bon, ben voilà. Ce panneau interdit l'accès aux cyclistes, réponse A. Aux cyclomotoristes, réponse B. Aux motos, réponse C. Ah, vous voyez pas le. Faut que je baisse ma caméra. Alors, vélo, non, ils peuvent venir cyclo-motoriste, cyclo Alors, moto, c'est interdit, mais cyclo-motoriste. cyclo, euh, cyclo je sais pas. cyclomoteur c'est une petite moto, c'est pas forcément un, un, un vélo à moteur. C'est étrange, ça. Je vais juste en profiter pour redimensionner ça. Parce que vous ne voyez pas Hop là, je me suis tout petit. Voilà. Tac. Voilà. Euh, du coup, je sais même plus ce que j'ai mis. Moto. Est-ce que je, mets, je vais mettre... Moteur, il y a un moteur dedans, je vais mettre B aussi, tiens. Ah, c'est que les motos <rire> C'est Ah, alors attends, qu'est-ce qu'il... Attends. Ce panneau interdit l'accès aux motos uniquement, quelle que soit leur puissance et leur cylindrée les autres deux roues, motorisés ou non, cyclomoteurs, oh, vélos, check. sont autorisés à passer. On Réponse pas que C. Est. c est. Mais c du coup, c'est quoi un cyclomoteur un... un cyclomoteur, ça peut être aussi un vélo électrique, peut-être Je sais pas. Cyclomoteur, j'entends... Ce... Enfin, avant la, le phénomène des vélos électriques, des... connaiss... des... Qu'est-ce qu'ils disent dans, dans le cours Le premier, hein, cyclomoteur. C ah, cyclomoteur, c'est les petites meules. C'est les petites mobilettes. D'accord. Cette zone est une voie pour véhicules lents. Réponse A. La bande d'arrêt d'urgence. Réponse B. J'ai eu un doute. <rire> Ouf. Cette ligne s'appelle une ligne de rive. Réponse A. Une ligne médiane. Réponse B. Jusque là, ça va. Je sais qu'un de mes amis a trop bu. Je peux être condamné si je le laisse reprendre le volant. Oui. Réponse ah. A. Non. Je euh... si mm -hmm. est-ce est que tu le laisses reprendre. Non, bah, ça personne. serait non assistance à personne en danger. Mais est-ce que ça rentre là-dedans Je crois pas. Hein. En tout cas, j'en ai jamais entendu parler pendant mes cours. Ce serait nous. Je si sais. C'est vraiment. Je, je, le sais, je le sais. Je sais. Je sais qu'un de mes amis a trop bu. Je le sais. Je peux être condamné si je le laisse reprendre. Bon, je dirais oui quand même. C'est non assistance à personne en danger. Moi, bon, je dirais oui. Ah bah ben, c'est oui. Ah, ah moi j'aurais mis non. Si je sais qu'un de mes amis a trop bu, il est de mon devoir de veiller à ce qu'il ne reprenne ma pas le volant. En effet, engagé, en il cas d'accident, ma responsabilité pourra être engagée. Il y a déjà eu des condamnations. Oh, Et heureusement, tu fais quand ton il pote existe est, des solutions. Est, est, est La plus simple est, est, est, est le, le d'attendre avant de repartir, ah ou ouais. encore le raccompagner, lui appeler un taxi, voire lui confisquer ses oufaux, clés. Ça. Réponse A. son volant ainsi ouais, et ai sécuritaire question. ouais. réponse a dangereux réponse b petite sponsor pour les mini je <rire> sonne. oui réponse a non réponse b <rire> je suis tenté de mettre oui pour dire attends la vie de passage j'étais à la maison t'as pas sonné t'as ouais. pas appelé c'est clair <rire> juste pour que ça vous mettre oui Je m'arrête. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Elle est engagée. Non, voyons. Tu écrases la madame. Euh... Tu fonces, tu accélères. <rire> Il faut qu'elle dise merci. Par contre, si elle dit pas merci... Ah bah ben non, elle est sur la suite. elle a droit. Oula C'est une question vidéo. Est-ce que je peux passer La route semble déneigée. Je peux passer. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il y a quand même un panneau sans... Il n'y a pas de neige, mais le panneau, il dit non. Il... C'est le panneau qui fait foi. Attends, qu'est-ce qu'il dit Parce que là, ça... Même si la route semble dégagée, au-delà de cette signalisation, je ne peux pas continuer plus loin. Le panneau « route barrée », en plus du panneau d'interdiction à tout véhicule, devrait ouais. être suffisant pour me faire comprendre que je dois faire demi-tour. Si l'accès à cette vidéo, route est barré, c'est qu'il y a une bonne raison. Une soit elle est effectivement coupée vidéo. un peu plus loin, la soit il y a pas, un, un, un de danger. Peut-être les deux. Qui dit Réponse de pas y aller, B. Oh non, les trois étoiles Non Trois oh, fautes pour Ando. Tu t'es planté où, Ando, du coup Si tu peux le dire. Cette signalisation ne concerne que les véhicules de transport de marchandises. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'est-ce que c'est que ce truc Ah non, il y a quand même des camionnettes... Euh... Mais depuis quand il y a de la haute tension qui traverse la route comme ça On peut admettre que c'est possible sur certains, peut-être certains tronçons. Hein. Ouais. En il s'est planté avant la 1, la 3 et la 6. Ok. À 130 km à l'heure, les marquages de la banque d'arrêt d'urgence mettent à évaluer l'intervalle de sécurité. Oui, réponse oh, A. Bon. Non, réponse B. Oui, enfin peu importe ta vitesse, euh, tu, tu, tu peux calculer normalement. Euh... Oui. Oui, mais tu peux calculer. Euh, Je passe. Avec le gauche hum. du panneau, ouais. réponse A. À droite du panneau, réponse B. Bah, le panneau il dit d'aller à droite, mais alors attends, il y a quoi à gauche C'est la voix, sens inverse, à gauche, c'est ça. Je dirais ça. De toute manière, il y a le panneau, quoi. Oui, voilà. Je te laisse pas, te laisse pas intimider par les ligne questions. Est <rire> temporaire. Réponse A. Permanente. Bon, réponse B. Ça va. B. Hein ça, ça va Régler ah, le GPS en non, Life... roulant augmente Life le risque, risque d'accident Ah bon Oui, réponse oui. A ah, elle était jaune Non, réponse B Ah ouais. bah oui on, on, va, on, régler, repasse non, dessus, non. on va repasser dessus après je pense Alors <rire> il dit quoi Régler le GPS en roulant augmente le risque Bah oui quand même Ah Je poursuis ma route à allure réduite. Réponse A. Je m'arrête immédiatement dans la voie de droite. Réponse B. Euh... Non. Je, je, ouais, je m'arrête. Je, je pense qu'il faut s'arrêter parce que ça a l'air d'être un truc d'arrêt d'urgence et euh, qu'il y a comme quelque chose, un panneau de secours, enfin un trou de secours dans le tunnel, je pense. Cette route comporte une chaussée unique. Réponse A. Deux chaussées séparées. Réponse B. C'est quoi une chaussée Attends. Chaussée, c'est... Un truc séparé. Séparé, ça voudrait dire qu'il y a un interplein au milieu. Quelque chose comme ça. C'est comme ça que je le comprends. Donc, pour moi, ce serait une chaussée unique, mais avec des voies à double sens. Je comprends la question comme oui. ça. S'il faut, je me plante complètement. Je sais pas du tout, là. Je vais suivre mon instinct. Ah. <rire> je vais pas suivi mon instinct. <rire> non, ce n'est pas ça que je voulais faire, pardon. Ah, mais si ramène vers ça, quand même, d'accord, ok. Ah bah tiens, là par rapport à tout à l'heure. En principe, les marquages au sol ne peuvent être que blanc, marquage permanent, jaune, marquage temporaire, ou marquage lié aux interdictions de stationner, s'arrêter aux emplacements... De... Il peut y avoir du jaune Oh, oh je savais pas ça. Le jaune n'est pas forcément que temporaire. C'est pour ça qu'on a eu faux. Ouais, c'est pour ça qu'on qu s'est planté. Bon, bleu, ok. Ça, la ligne, on ne s'est pas trompé. Chaque ligne mesure 3 mètres, séparée par un long espace de 10 mètres, ou 1,50 mètres, séparé de 5 mètres en agglomération. Ça, c'est la ligne de dissuasion. C'est précis, séparé par un petit espace de 1,33 33 par principe, sur une chaussée... à voilà, c'est ça. Chaussée à double sens. Voilà. Donc, euh, chaussée, c'est vraiment euh, quand il y a un truc séparé par un terre-plein. Là, on, on parle bien de deux chaussées. OK. Bon, et après, le reste, euh, ligne de rive, on avait bon. Ça, pareil, on avait bon. Ça, pareil. Ça, c'est une voie cyclable. Je les connais trop bien. Les zèbres, c'est les petits zèbres. Et oui, donc, sur l'autoroute, tu utilises les lignes de la bande de d'urgence pour garder ta distance de sécurité avec le véhicule de devant. Je ne sais pas si on t'avait appris ça, mais je me souviens d'un truc qui m'a marqué. C'est que, pour évaluer sa distance de sécurité, on prend un point de repère et on doit dire deux fois, mais pas très très vite, mais deux fois, lentement, crocodile. Ça fait crocodile, le crocodile crocodile et c'est comme ça qu'on voit euh, euh, si on est vraiment en sécurité ah, par non. rapport euh, à la voiture de devant si vraiment on, on est sur crocodile le croc et que on, par rapport au point de repère ça veut dire qu'on est trop près de la voiture si on a le temps de le ouais, dire ouais. plus encore on est tranquille non non nous c'était c'était déjà des calculs comme ça il y avait des questions je crois où on nous demandait de calculer la distance à laquelle on se trouvait ça moi j'en ai j'ai eu mais alors par contre les maths euh... ce panneau indique l'entrée d'une route à accès réglementé réponse A d'une autoroute réponse B alors une autoroute je vais dire oui et je vais dire aussi la route à accès réglementé je vais mettre les deux réponses parce que le périphérique est aussi annoncé comme ça et le périphérique n'est pas une autoroute je vais mettre ça mais est-ce qu'il y a forcément une réponse fausse ou des fois et tout peut être juste, je sais plus. Je vais partir sur ça. Ah flûte. Pourquoi Ce panneau indique l'entrée d'une autoroute, à ne pas confondre avec une route à accès réglementé, dont le panneau carré ah, et oui fond bleu également représente une voiture ah, vue de face. Mais oui, réponse B. Mais oui, oh flûte. C'est le dessin d'un péage avec les deux voies. Ah, mais, non, mais oui, c'est la voix survue de face, c'est vrai. Oui. Ah, ah là là. Ce panneau m'interdit de continuer sur cette route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non, non on peut faire 300 mètres encore. un en tout. Euh, oui, on peut faire 300 mètres, mais oui, oh. si, t'as raison, on peut faire 300 mètres. À 300 mètres, la route sera barrée. Je ne pourrai donc pas continuer plus loin. Cependant, ce panneau ne oui, s'applique qu'à 300 mètres. Donc, je peux continuer pour l'instant, notamment si j'habite avant ah, les bien 300 bien, mètres ou question que question. je veux accéder à un commerce proche. Sinon, mieux vaut suivre la déviation. Réponse B. Cette signalisation annonce un passage à niveau, qu'un train arrive ou non Réponse A. L'arrivée d'un train Réponse B. Euh... L'arrivée d'un train Non, un passage à niveau Oui, mais pourquoi il y a écrit « fermé » Pourquoi il y a écrit « fermé » D'un train, pourquoi c'est pour ça qu'il écrit fermé en fait? Vas-y, pas sur solution. Ce panneau m'informe que je vais rencontrer un passage à niveau fermé. Il ne s'allume que si un train est en approche. Attention, je peux être surpris par le ah. passage à niveau, mais aussi par une un file de fermé. voiture arrêtée. En fait, Réponse il se met en route B. Que quand c'est fermé, justement. D'accord, c'est comme les panneaux, euh, enfin les lumières rouges qui clignotent quoi, quand le, le train arrive et que les barrières descendent. D'accord. Euh, J'en ai fait deux, trois... Et t'en as fait deux. Euh, J'en ai fait trois quand même. Pourquoi je suis revenu là-dessus Non, c'était... Ah non, et la réponse de la ligne, on a eu la réponse avec le cours. On accorde du boulot. Oui. Je souhaite emprunter cette sortie. Je continue à la même vitesse. Réponse A. Je commence à ralentir. Réponse B. Je mets... euh, on va dire qu'il roule pas très très vite. Il y a du verglas, il y a de la neige. Je continue à la même vitesse, parce qu'il y a le camion derrière, et de toute façon, il faut décélérer là-dedans, dans la sortie là-bas, là. Oh Ah oh bah oui, mais d'accord, mais alors, vas-y, mets la solution, parce que s'il faut prendre en compte la météo aussi... Euh... La route est très récente. Oh mais la sortie moins empruntée, et pas forcément traitée, risque de l'être encore plus. J'ai donc intérêt à faire Bah ouais, mais alors faut prendre en compte la météo. Aussi. pour ne pas surprendre le conducteur du camion, tu es comme toi. Normalement, la voie de décélération, c'est quand tu es dedans. Tu ralentis. En du non, mais mais c'est vrai que comme mon la route est dans un état verglacé et qu'on voit bien que, que hum. la réagie est toujours présente, il bah faut ralentir avant. Réponse B. Ah bah. On est mauvais. Arrêté après un délit de fuite, je serai soumis à un contrôle d'alcoolémie. Oui. oui. Réponse A, non. Réponse B. À partir du moment le droit au contrôle d'alcoolémie de toute façon. C'est ça. Avec une photo où il s'est mangé le truc lui. Ah, euh, bravo la peinture, hein. Ah là là. Pour éteindre un incendie avec un extincteur, il faut viser le haut des flammes. Réponse A. Le bas des flammes. Réponse B. Euh, la logique voudrait que ce soit le bas des flammes, mais alors tu vois, ça je sais pas du tout, j'ai jamais oui, vu ce plus, genre je... de choses. Ça, c'est des... des nouvelles questions, ça oui, parce que l'eau des flammes ça sert à rien, à le bas des flammes, juste par simple logique, mais peut-être que je me trompe. Bon, non, ben. j'ai fait comme toi, je suis par logique. Si tu vises l'eau des flammes, tu t'éteins pas la flamme, oui, voilà, ouais. Dans la panique, l'appui-tête <rire> de cette conductrice est bien ajusté. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je sais pas, <rire> je sais pas du tout. aucune idée c'est comme moi à l'instant mettre... non faudrait le lever un peu plus mais... mais je sais pas du tout Allez, regarde la solution l'appui tête est avant tout un accessoire de sécurité il évite lors d'un choc arrière que la tête ne parte violemment en arrière au risque de se briser la nuque il sert aussi en cas de choc avant le corps est alors projeté vers l'avant, puis trou. revient brutalement en place. Ouais, la tête euh, part alors en arrière euh, s'il n'y a pas d'appui-tête pour -tête la retenir. C'est ce qu'on appelle le coup du lapin, et il peut être mortel. Dans mon installation au poste de conduite, je dois donc m'assurer qu'il est bien réglé. Ni trop haut, il ne doit pas dépasser le haut de mon crâne, ni trop bas, il ne doit pas m'arriver au niveau de la nuque. Ici, ah. il devrait être réglé un peu plus haut. Réponse B. L'importance d'une bonne installation, une bonne installation au poste de conduite doit permettre d'atteindre toutes les commandes et accessoires, passer les vitesses, appuyer sur toutes les pédales sans forcer et bien sûr atteindre toutes les parties du volant. Une mauvaise installation au poste de conduite, trop proche ou trop éloignée du volant, les bras ou les jambes trop pliés ou au contraire trop tendus, est source d'inconfort. Sur un long parcours, cela aura pour conséquence d'accélérer l'apparition de la fatigue, donc l'augmentation du temps de réaction et le risque de somnolence. Oui, c'est bon. Si je suis installé trop près du volant, ok, bon, jusque là, c'est normal. Ah, pour installer, on commence par monter ou descendre le siège afin d'être à la bonne hauteur. Les yeux doivent être au milieu du pare-brise. Puis on l'avance ou on le recule en fonction de la longueur des jambes. Ok, jusque là, c'est normal. Ah, par contre, le, le siège, par rapport au dessin, dans cette position-là, moi je sais que je suis hyper mal à l'aise. Donc je préfère l'avancer encore un tout petit peu, pour pas euh, pour que, enfin, que le sang circule mieux. Quoi. Alors, euh, moi quand je quand j'étais à l'auto-école, mmh. à chaque fois que je prenais la voiture pour conduire, je devais régler le siège. Et je devais le faire, alors au début je le faisais au moment où, euh, où la monitrice montait avec moi dans la voiture. Comme ça on le faisait ensemble, elle me rappelait l'ordre. Et après c'était à moi de le faire naturellement avant que la monitrice me rejoigne dans la voiture. Mmh. Ce qui fait que je, bah, tu, tu, à force de le faire, euh, tu retiens. Ouais. <rire> bon, l'inclinaison du dossier. La hauteur et la l'approche du volant. Chose qui n'est pas forcément possible dans toutes les voitures. Les anciennes voitures, ce pas tout à fait comme ça. Par quoi on termine d'après toi euh... Siège, volant, rétro, rétro, ceinture. Ouais, c'est ça. Les appuis-têtes. L'appuie-tête est un accessoire de sécurité. Dans certaines voitures, encore plus anciennes, il n'y avait même pas d'appuie-tête. Il évite lors d'un choc arrière que la, pète, que la tête ne parte violemment en arrière, au risque de se briser la nuque. Il sert aussi en cas de choc avant, c'est ce que, qui a été dit dans la question dans la, tout à l'heure. Dans mon installation au poste de conduite, je dois donc bien assurer qu'il n'est ni trop haut ni trop bas. Après une fois, non. rétroviseur. La ceinture. Ouais. Pas de talons, pas de tongs. Mes vêtements doivent être confortables. Par exemple, un gros blouson limiterait ma capacité de mouvement dans la voiture. De plus, ils ne me permet. Ouais, ça... Ah oui, ça, oui, oui, bien sûr. Conduire avec des tongs, beaucoup le font quand même. Pour ce qui est des chaussures, elles doivent être confortables et bien tenir le pied sans entraver les mouvements. Elles doivent donc être légères, basses plutôt que montantes. Pour permettre un bon mouvement de la cheville. Et plate pour manipuler et doser au mieux la pression sur chacune des pédales. Le souci des tongs, c'est qu'elles ne tiennent pas bien au pied. Ouais. Pourquoi c'est interdit de conduire pieds nus Je sais que c'est interdit, mais pourquoi Parce que euh, tu as, as le pied directement appui, sur la pédale, donc euh, à ce ouais, niveau-là. Je crois qu'avec la chaussure, tu as, meilleur... as quand même un meilleur appui dessus. Ah ouais Il y a une raison, de toute façon. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Si je m'aperçois que mon siège est mal réglé, je m'arrête pour corriger le réglage. Tout au long du parcours, je conserve les deux mains sur le volant pour être prêt à toute éventualité. Inutile de garder la main droite sur le levier de vitesse. N'est-ce pas, Jake Ensuite, lorsque je tourne le volant, je positionne mes mains. Oui, Je ne place jamais ma main à l'intérieur du volant. Oh mon Dieu, toutes les fois où je l'ai fait, ça. Il y, a, il y a des gens, ils positionnent... Bon, c'est il y a 10h15... Non, attends, c'est... Euh... 10h10 ou 9h15, pardon, le volant, et euh, de temps en temps, enfin, régulièrement, sur les, les routes que je prenne tout le temps, malheureusement, j'étais les mains à l'intérieur du volant, vraiment sur le volant, comme ça, et euh, c as le cercle est là, et moi, j'étais à l'intérieur comme ça. C'est une mauvaise habitude, je le sais, et... Mais bon. Allez, on continue. Alors, j'ai regardé pourquoi on ne peut pas... À un péage, non, pas ce panneau m'informe que je devrais prendre un ticket. En cas oui. d'accident, on pourra A, considérer que non. vous avez transpiré, Réponse que vos B. pieds ont glissé dans vos tongs et que vous êtes responsable. Ah ouais Ah oui, d'accord. Ah, ouais. oui, oui. ah oui, donc pas pieds nus, ouais. D'accord. T'es responsable vous s'il y un accident. Parce que t'étais pieds nus. Ouais. Allez, on continue. je un péage. Ce panneau m'informe que je devrais prendre un ticket. Oui ou non Bah c'est... Euh... Panne... Ça dépend si tu prends la voie de télépéage ou non. Si tu vas à la voie de télépéage, tu ne prends pas le ticket. Mais si tu n'as pas le télépéage, oui, tu prends oh, le ticket. Ah, tu as raison, c'était une question piège. Oui, mais alors attends, ce panneau m'informe que je devrais prendre un ticket. C'est ça, la question est piège, parce que c'est de vrai, ça veut dire devoir. Ah, oh, tu as raison. Je ne sais pas. Moi, j'ai mis... répondu, tu vois, direct. Ça dépend, ça dépend si c'est une question piège ou pas. <rire> Mais euh, dans ce cas-là, si tu ne mettrais pas oui ou non, tu mettrais peut-être. <rire> bah, c'est ça. Il est où, elle est où la réponse est peut-être, là <rire> Je tentais de dire oui. Oui. Hein. Bah non, parce que comme y a pas de Ce panneau se rencontre généralement à proximité télépayage, des péages. Il de indique badge. les voies équipées d'un dispositif spécial destiné aux usagers abonnés au service du télépéage. Plus besoin de prendre un ticket Sinon, à l'entrée de l'autoroute, en fait ni de payer ah à la sortie. Sinon, un badge qui équipe la voiture réponse, enregistre le automatiquement possible. les trajets payants. Le propriétaire mmh. du badge est automatiquement débité ah sur son compte bancaire. Euh, Le panneau qui signale une voie où je peux prendre un ticket comporte la mention « Ticket ». Réponse B. Oh Le niveau d'huile est correct s'il se trouve ah non, ça va, en 1, réponse A, en 2, réponse B, en 3, réponse C. Ça, ça va. Les lumières bleues sur les parois servent à guider les véhicules... Réponse A. Vérifier l'intervalle de sécurité minimum. Réponse B. Euh... Suis ton instinct. Guider les véhicules, ça me paraît euh, nul comme réponse guider les véhicules, bah, tu suis la voie, tu les lumières au plafond, tu as les lignes un peu, un peu partout. Mais pourquoi ça serait l'intervalle de sécurité minimum Je Suis ton instant. Ouais si, c'est un point de repère. Allez. ouais. Si tu regardes, bon c'est passé dessus, si tu regardais dans le tunnel, on revoyait oui. des lumières bleues. Mmh. A, en fait, les lumières non. bleues indiquent Réponse en effet l'intervalle des... de sécurité que tu dois avoir entre les deux voitures. Ouais. À 500 mètres, je devrais tourner à droite, oui, ou non. Bah, euh... Attends, à droite, oui. Oui, tu tournes à droite, oui. Non, non, je fonce tout droit. Oui, voilà, oui, je fonce tout droit, tout droit oui. Ce panneau signale un créneau de dépassement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non. Cette voie ah. est une piste cyclable. Réponse A. Une bande cyclable. Réponse B. Putain, il joue sur les mots, là. Attends. Attends. <rire> oh euh, une piste cyclable ou une bande cyclable non, c'est une bande cyclable, c'est pas une piste cyclable, une piste est totalement isolée. Oh euh, là, ouais. <rire> J'aurais mis bande parce que ça me fait penser à une bande, mais il faut regarder le cours là-bas. Ben c'est ça, moi... on parle de bande d'arrêt d'urgence, voilà, pour moi c'est une bande. La voie de droite est délimitée par des lignes discontinues larges. Elle délimite donc une voie de circulation réservée à certains chaussée, usagers. Piste Il s'agit d'une bande cyclable qui voilà, se trouve sur la chaussée. Euh, une ça, piste différence. cyclable serait aménagée sur l'accotement, sur le trottoir par exemple. Réponse B. Bon, ben on n'est pas doué. Hein. Ouais, on va continuer l'entraînement. <rire> Parce que... <rire> On arrive au niveau 5. Vous avez atteint le niveau top chrono. Gagnez deux étoiles pour débloquer le prochain mo monde. Monde, ils ont dit monde. Top chrono, ça veut dire que les questions sont chronométrées Je vais supposer que oui. Du coup, on peut pas le faire parce qu'il nous manque deux étoiles Ah oh. On est tellement mauvais Maintenant, je ne sais pas ce que je peux le sélectionner. Anne, attends. Bon, on va voir. Ah non, c'est qu'il faut qu'on le fasse, c'est tout. T'es prêt Vous devez répondre à 20 questions chronométrées. Alors, avant que je lance, dis-moi, le oui. code, quand toi tu l'as passé, c'était 40 questions ou pas Non. Oui, je crois. Ok. Moi, ouais, je, me souvi... je me souviens avoir passé l'examen en 40 questions. En doute. Ça. Je ne sais plus trop, en vrai. Est-ce que c'était 20 ou 40 En tout cas, oui, c'était chronométré. Ok. C'est toujours à 40 questions dit en tout dans le chat. Okay. Alors, attention, on a du chronomètre. C'est parti. 3, 2, 1, top. Pour signaler mon approche à cet instant, je peux faire un bref appel de phare. Pour signaler mon approche à cette intersection, je peux faire un bref appel de phare. Oui, réponse A, non, réponse B. Non. Oui. OK. Plus je roule vite, mieux je perçois les indices. Réponse A. Moins bien je perçois les indices. Réponse B. Quand même. Pour mieux me retourner lorsque j'effectue une marche arrière, je détache ma ceinture de sécurité. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'adore. Je suis autorisé à franchir la ligne continue. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'arrêt à droite est autorisé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. elle n'a pas dit la suite hein. alors dans, dans le chat vous ne voyez pas mais en dessous c'était oui réponse C non réponse D il faudra que je bouge encore les éléments est-ce que le chrono est arrêté oui alors j'en profite je vais bouger les éléments je vais bouger les éléments tac je vais me mettre par là la rigueur, tu peux te mettre... Euh, ouais, c'est ça. Et je vais mettre ça par là. Voilà. Tac. Voilà. C'est parti. Un éthylotest chimique permet de connaître son taux d'alcool dans le sang. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non, non, enfin, tu, tu sais si tu as passé une ligne, mais tu sais pas si, euh, si. Tu sais pas combien de temps en ah milligrammes. Quoi. Je, ouais. Ah oui, il permet de connaître son taux d'alcool. Mince, j'ai mal lu. J'ai suis de travers. Je dois tourner à gauche. Devant ce panneau, réponse A. Derrière ce panneau, réponse B. Je tourne à gauche. Je me place en 1. Réponse A en deux. Réponse B. Il y a le, la ligne de stop, elle est tout le long de la route. Ouais, Donc c'est voie à sens unique. Je pourrais m'arrêter à l'abri sous ce pont pour équiper ma voiture de chaîne. Oui. Réponse A, non. Réponse B. Euh... non. Sur certains autoradios, il est possible d'avoir des informations routières alors que j'écoute la musique de mon choix. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Qu'est-ce que c'est que cette question On va dire qu'on est dans une art moderne. Mais là, faut ouais, m'expliquer. Pareil, pareil là, j'ai là, besoin tout de... de... La plupart, la plupart des, des autoradios peuvent commuter automatiquement, automatiquement. d'une station de radio, mais aussi du lecteur de CD ou d'une autre source, vers une station qui diffuse une information routière, puis revenir à la source musicale initiale lorsque cette annonce est terminée. Ce qui permet d'écouter la musique de son choix sans être coupé des informations routières ah, je pas. Pour activer cette pas fonction, se référer au manuel d'utilisation de la voiture ou de l'autoradio si celui-ci n'est pas d'origine Réponse A Je tourne à droite, je passe avant le cycliste Oui, réponse A Non, réponse B il est de cycliste. <rire> en ville alors qu'il n'y a pas de danger avéré et sanctionné. Oui, réponse A, non, réponse B. Je dois m'arrêter. Oui, réponse A, non, réponse B. Ce panneau interdit l'accès au cycliste Réponse A. Au cyclomotoriste Réponse B. Au moto Réponse C. Ok, mais pour, voilà. pourquoi seulement ça et pas les pas motos même... Bah parce que pas ce pas le même panneau simple que tout à l l Oui, mais pourquoi Où oui, est la Tous logique Les deux roues, motorisées ou non, moto vélo sont autorisés à passer. Réponse B. Je ne voilà. sais pas. Voilà. Là, on dit les vélos, OK. Les motos, OK. Mais le cyclomoteur, on est entre les deux. On est entre le vélo et la moto. Pourquoi spécifiquement on lui dit non Là, Ça, je ne comprends pas. Alors De oui, bien sûr, raison, je, ouais. je me prends au premier degré avec le panneau. Je, OK, d'accord, ça, ça va, c'est la bonne réponse. Mais logiquement... Ce panneau est mis en place parce que je risque de rencontrer des ralentisseurs. Réponse A. Parce que je risque de rencontrer des usagers vulnérables. Réponse B. J'ai failli mettre les deux. La consommation de cannabis en faible dose augmente le risque d'accident. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un passager arrière s'est détaché pour m'indiquer la route. Je ralentis et je l'écoute. Réponse A. Je m'arrête pour faire le point sur l'itinéraire. Réponse B. Qu'est-ce que c'est que J'avoue que. <rire> tu peux pas t'arrêter. Je me fie à la truc, mais. Pourquoi tu t'arrêtes Regarde la route. Tu peux pas t'arrêter. Ou alors, c'est une question générale euh, Oui, c'est une question générale. Là. Mais dans ce cas, mettez pas de photo. <rire> non, mais. <rire> Moi, je me fie à la photo. <rire> oh, c'est dégueulasse. En écoutant cette fréquence, je pourrais être informé en temps réel. Des bouchons Oui, réponse A. Non, réponse B. De la météo Oui, réponse C. Non, réponse D. J'accélère pour terminer le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je laisse passer la voiture blanche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Priorité à droite. Oui, on a deux étoiles. J'ai fait une fois. Alors, un euh, petite pause. Euh, déjà, par rapport à ton erreur à la question 17, vas-y, ouais. reviens dessus. Tu peux cliquer. Si t'es pas sûr, parce que là, après être clairement en confusion, mm. regarde bien le, les mots utilisés dans la question. La, la tournure de la question. Un passager arrière s'est détaché pour m'indiquer la route. Ouais. Mais les choses importantes, c'est surtout le passager arrière s'est détaché. On s'attendrait à trouver... Euh, euh, bah, il faut que je m'arrête immédiatement pour qu'il se rattache. quoi. Ouais. Donc, euh, c'est pas je ralentis, je l'écoute et je fais ma popote. C'est plutôt je vais m'arrêter. Même si je m'arrête pour faire le point sur l'itinéraire, si je m'arrête de toute façon. D'accord. Ensuite, le panneau d'interdiction d'accès au cyclomoteur. Oui. Alors, je suis en train de regarder. Moi aussi, ça m'intéresse. C'était laquelle C'est quand même très intriguant. 17 sur 20 points. Bravo. 5 fautes et c'est éliminatoire. Ah ouais, mais non, pas bravo du coup, parce que si tu fais sur la moyenne, ça t'aurait fait une faute en trop. Dommage. Alors, je trouve pas l'info tout de suite. C'est ça en fait. C'est. Euh... Ouais, deux fautes en trop. Ah oui, c'est 5 fautes. Ah oui, il faut faire moins de 5 fautes. Oui, c'est vrai, t'as raison. Tu as totalement raison. Euh... Destiné à des voies réservées à la circulation motorisée. Donc un cyclomoteur ne peut pas aller dessus parce que c'est pas assez rapide. Mais pourquoi un vélo peut y aller alors Bah oui, c'est ça. C'est une bonne question. Hein. Ce panneau est parfois utilisé abusivement pour renforcer une autre prescription. Comme une piste motorable à la fin d'un contresens cyclomoteurable un trottoir non autorisé aux cyclomotoristes, ou une voie réservée à certains types de véhicules. Oh là là, là. <rire> eh, sérieusement, euh, mais... <rire> ok. Je cherche pas, ça existe. <rire> c'est tout ce qu'il faut savoir. <rire> Alors, moto, on voit très bien ce que c'est. Dans ce cas, on va dire qu'un cyclomoteur... Est-ce que c'est un scooter -ce que Un scooter, ça peut être un cyclomoteur. Dans ce cas, on pourrait comprendre certaines choses. En vrai, c'est une très faible minorité du parc roulant. Ouais, tu... oui, oui. Un cyclomoteur, c'est un, scoot. ouais. okay. un scooter. Ouais. Donc, c'est une petite meulette. De petits cylindres. Oui, ok, okay d'accord. C'est un scooter. Ouais. Donc, en gros, euh, c'est autorisé aux motos et aux vélos, mais c'est interdit aux scooters. Mais ça doit vraiment être très particulier. Hein, on ouais, ouais, le Oui, ou une petite mobilette, ouais, c'est ce que Benoît me disait à côté. Ouais. Et bon, oui, ouais, si... est-ce que j'ai eu faux Jusque à là, question... hop là, ici, t'avais faux ici. C'était ah, oui, une erreur. Tests. Ouais, ouais, ouais. c'est... Euh, avais, pas trop... avais vu, mal lu la question. dû du... plus attention... Bah, après, encore, voilà, quoi, si euh... on doit faire la moyenne sur 40, euh, ça fait quand même... Euh... J'ai 4 fautes sur 40 et toi 2 sur 40. Donc jusque-là, pour le moment, on aurait le code. Maintenant, il faut voir... La... Faute, non oui, oui. T'as qu'une faute, oui. Du coup, ça ah sur, oui, du coup, sur, sur 40, 40 ça t'en ferait 2. Donc jusque-là, ça devrait aller. Mais on est encore sur des niveaux faciles. On n'a oui. pas les questions euh, PTAC euh, et tout ça. là. Oui, on peut passer... Le nouveau monde. Ah, c'est ça, c'est que tu dois obligé d'avoir deux étoiles pour passer à la suite. D'accord, ok. Alors... Sur certains véhicules, le passage des feux de croisement aux feux de route et inversement est automatique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Euh... Pourquoi ça serait automatique Monde moderne. Oh, mais ouais, mais pas... Ça non, ça pour moi, ça doit rester manuel. Monde moderne. Moi, j'ai mis A parce que monde moderne. mais je des, des feux de position, position au croisement, je pourrais le comprendre. Mais des croisements en route... D'ailleurs, petit moyen mnémotechnique test PCR. Les phares, c'est PCR aussi. C'est d'abord position, puis croisement, puis route. PCR. Ah, J'aime bien. Merci. J'aime <rire> beaucoup. Je, je, ça me, je vais dire non, mais je vais me planter, je pense. Ouais, ouais, ouais, ouais. Moderne. J'ai roulé en 205, s'il vous plaît. <rire> non, mais pareil. C'est de la question. Je circule sur vois... la 75, oui. Réponse A, non. Réponse Donc, B, le 11, oui. Réponse C, non. Réponse D. Euh... C'est soit oui pour les deux, soit non pour les deux. Une direction ça c'est pas la route c'est une direction je vais mettre non pour les deux et je vais me planter Putain. pardon excusez moi qu'est ce que je t'ai dit si au dessus d'un panneau bleu il ya une indication mais oui mais mais le panneau il est comme ça il est en plein milieu il n'est pas un truc comme ça là non, c'était dessus là. Là, c'est comme si tu avais. Il est pas en plein milieu déjà. Là, le panneau, c'est comme s'il était à... à ta droite. Tu roules. Mais euh... oui, mais pour moi ça, ça veut dire c'est euh, pour aller à Montpellier ou à Mende. Prenez direction A75, direction E11. C'est comme non. ça que je comprends. Non, c'est pas la même chose. Je vais voir le, la solution ou le cours. Je circule. Que ce soit à la fois sur e l'un la e e ou l'autre, ça, je peux pas le comprendre. Sur la route européenne E11. Les routes mais européennes plus... permettent d'effectuer un trajet sans que les quoi, appellations sortie, varient d'un pays euh... à l'autre. Mmh. Mais elles un empruntent un des différent. routes et autoroutes nationales ouais. existantes, Non, non, pas. Cette double Tu as un panneau Réponse bleu comme ça, avec au-dessus A75, E11, c'est que tu es sur l'A75 le et l'E11. Et puis pourquoi ils nous embêtent Tout le monde dans un GPS, un hein, monde moderne, tout ça. Ah non, attends, c'est quoi C'est AEC. Ah, mais t'as mis, ah, mis les trois, toi. Pourquoi j'ai mis les trois T'as mis A, C et D, t'as mis A, A, C, C et D, t'as mis les aller. deux ben, Non, non, regarde, t'as mis A, C et D. Mais... T'as dû cliquer trop vite, je pense, Mais... sur, la, sur le D. Mais je devrais avoir bon <rire> Cette balise m'informe sur le réseau sur lequel je circule, réponse A, l'altitude à laquelle je me trouve, réponse B, le nombre de kilomètres me séparant de la prochaine ville, réponse C. Réseau, réseau routier. D12. Oui. L'altitude à laquelle je me trouve. Oui. Le nombre de kilomètres me séparant de la prochaine ville. Ça, je sais pas. Je vais dire non. Il faut bien qu'il y ait une réponse fausse. C'est quoi le 22, du coup Aucune idée. Cette balise me kilométrique. Ah, c'est le point de kilométrique. De... Ah, le point kilométrique. Oui, c'est pour les. Oui, c'est pour les trucs de secours. La départementale, le ouais, point kilométrique, 22. En revanche, elle ne m'indique pas la distance qui me sépare de la prochaine ville. 22 correspond au nombre de kilomètres depuis le début de cette route. Réponse A et B. J'ai un jerrycan plein d'essence pour ma tondeuse. Je suis considéré comme véhicule transportant des matières dangereuses. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais dire non, t'as ton plein dans ta voiture. Je t'y euh... bon aussi, mais oui, voilà. c'est quoi cette question Oui, alors, ma, ma, ma petite ondeuse, là, je la charge à quoi À l'uranium Allez, vas-y, fais-toi plaisir. <rire> L'essuie-glace arrière et le désembuage de la lunette arrière s'activent généralement. Avec une même commande Réponse A. Avec deux commandes séparées Réponse B. Non, c'est deux commandes séparées. Alors pour te répondre, Ando, ce n'est pas glorieux pour le moment, mais avec la moyenne de l'évaluation des 20 questions, on aurait quand même eu le code. Excuse-moi. Ouais, et puis moi je fais plein de fautes d'inattention. Je dépasse le cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah oui, B. voyons. Le petit photomontage Fonce du cycliste tracteur. est quand même... Fonce dans le tracteur ouais. Je ne veux pas perdre de vue mes amis qui se trouvent dans la voiture blanche. Je passe. Oui, oui. oui. Réponse A. Non. Rousse. Réponse B. Allez, je passe. <rire> Et là, voilà, à cause de ça, le train TER numéro 8743 <rire> va avoir du retard à cause d'un accident de personne. Ah oh là là. Ce feu me concerne. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il m'ordonne de m'arrêter Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Il quand même. Chaque année, sur oh, la une route, feuille de chienne. on compte au moins plusieurs dizaines de tués liés au cannabis. Réponse A. Plusieurs centaines de tués liés au cannabis. Réponse B. Euh... On est à on... ça a bien baissé les, les morts sur la route. Oui, mais attention, c'est chaque année. Ouais ouais, mais justement. C'est au moins donc c'est en moyenne. Mais on n'est pas à 1000 morts sur les routes hein, en France. Hein. Je crois pas, hein. il me Je semble pas. Que te dit ton instant Pour moi, c'est la vitesse, l'alcool la... et la fatigue en premier et le cannabis vient après. Je plusieurs dizaines tués, mais là, pour, est, on est vraiment sur un truc de prévention et de sensibilisation. Donc, ils, ils vont dire plusieurs centaines pour dire euh, oui, faut faire, euh, il faut y en a beaucoup, la drogue, c'est le mal, etc. Mais le cannabis viendrait après l'alcool euh, et la fatigue, quand même. Et on serait, je ne veux pas trop dire de bêtises, mais il me semble que sur les, la, chaque année, on n'est pas à 3000 morts sur les routes. Hein. Peut-être que oui, là, je me plante totalement. Mais dans tous les cas, par sensibilisation. Alors, oui, regarde, regarde la solution, ça m'intéresse. Les chiffres publiés sur ce sujet font encore débat, parce que ah. les contrôles ne sont pas tous pris en compte. Mais une chose est sûre, le bilan du cannabis sur la route, c'est au moins 200 à 500 tués chaque année. Qui a dit que le cannabis okay. était une drogue douce Réponse B. Alors, la petite phrase de commentaire là, franchement, vous aurez pu vous la garder. C'est très dangereux, il faut faire attention. Oui, bien sûr, évidemment. Mais vous n'avez pas à donner votre avis sur ça. Vous êtes censé avoir une neutralité. Alors, les gens du, qui font ce jeu-là... Alors, alors, je vais dénoncer l'éditeur. C'est Microids Life. Voilà. Euh, ça me paraît beaucoup, hein, 500, quand même, hein. Je peux suivre la moto pour dépasser Oui. Réponse A. Non. Réponse B. d'accord, c'est une voie de bus. Euh, c'est même pas ça. Je me demande s'il n'est pas... Euh, Fais même la solution. Même si la ligne est discontinue, oui, voilà. ce motard est en infraction. Il dépasse en franchissant une ligne large. Autrement dit, une voie réservée à de... certains usagers. Sans doute des bus. Bien que la voie de gauche soit libre, je ne peux pas l'utiliser pour dépasser. Réponse B. On dirait le pont Saint-Michel à Toulouse. Je crois que c'est le pont Saint-Michel. Alors, j'en ai fait deux. J'en ai fait deux, T'en as fait une. S... Ah mais là, mais en là, oui, plus, là. je connaissais la réponse. Quoi. Oui, en plus. Je suis triste. 8 sur 10 pour nous. Sur une voiture à boîte automatique, pour immobiliser mon véhicule, la position N dispense de serrer le frein à main. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'en ai aucune idée. C'est qu'il y a un frein à main dans une voiture automatique. S'il y a un frein à main dans une voiture auto, on ne doit pas dispenser de le mettre. Je suis tenté de dire B. B. Mais P, R, N, D, je sais absolument pas ce que ça veut dire. Je, les voitures auto, je connais absolument pas. Je vais mettre non. Alors, toi qui conduis une voiture automatique, dis-moi tout. Oui. Toi. P, c'est parking. Euh... R, c'est reculer. N, c'est la position pour rouler. Et D, c'est si tu veux passer en... Si c'est toi qui veux avoir le contrôle des vitesses. C'est pour ça que tu as le plus et le moins en face de D. D'accord. B, parking, c'est quoi Parking, c'est. à l'arrêt. C'est pas de vitesse. Ouais. Mais c'est toi qui, qui, qui choisis tout ça D, c'est démarrer. Et N, c'est quoi du coup Tu, tu m'as dit que c'était en route. Pour moi, N, c'est en route, il me semble. Mais c'est je... toi qui choisis que... les, euh, N, manuellement non. les positions P, R, N, D, ou c'est le truc il comprend tout oui. seul en fonction de temps Non, ce non, c'est toi qui choisis. As quand même, dans une voiture en boîte auto, tu as quand même un levier. D'accord. Et sur le levier, tu as ça. Tu as P, R, N, D, plus moins, généralement. Donc, quand tu es sans vitesse passée, tu es en P. Et quand tu veux rouler, tu te mets en N ou en D. Ça dépend. D'accord. J'ai entendu dire, peut-être que, peut que de tu, tu vas me, me, me confirmer ou pas, j'ai entendu dire qu'à partir de 2022 ou 2023, toutes les voitures seront des voitures, enfin en vente neuve en tout cas, seront des voitures automatiques. Il n'y aura plus de boîtes manuelles. Ouais. Je ne sais pas si toutes, mais oui, c'est en train de. c'était déjà prévu pour se démocratiser, parce que ne serait-ce qu'aux États-Unis, ils utilisent beaucoup plus de voitures automatiques que manuelles. Maintenant, je ne sais pas si toutes les voitures seront automatiques, mais de plus en plus, c'est sûr. D'accord. Ouais, regarde, affiche la Solus. Sur une voiture à boîte de vitesse automatique, on trouve au moins quatre positions pour immobiliser la voiture mais attention cette position ne remplace pas le frein de parking ou frein à main. R pour reculer, N pour le point mort, le moteur tourne sans entraîner les roues mais cette position n'immobilise pas la voiture si elle est en pente et D pour avancer. On peut aussi trouver des positions qui permettent de passer le rapport supérieur ou inférieur en position D, ou de bloquer une vitesse pour utiliser le frein moteur, non, notamment pour dans une grande pour démarrer, descente. Si, si je suis en position moins, N, je, je serre le frein à main place. pour éviter que ma voiture ne bouge. Attends, comme je le ferais au point je... mort sur un une voiture un à boîte de vitesse manuelle. Vais, Réponse B. Ou alors voilà, c'est l'inverse. Ok. Ça me fout le doute. En tout cas, tu serres le frein à main. Ça me fout le doute. Je peux utiliser les vélos en libre service si je ne suis pas résident de la ville où ils sont proposés. Quand même. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. C'est une vraie question de code de la route, ça. Quand même. Non, non. On a des vélos, mais vous n'avez pas le droit de les utiliser. Ça fait partie des questions qui vont dans tout ce qui est covoiturage co et écologie, je crois aussi. Ouais. Pour inciter les gens à utiliser les vélos en libre service. Les feux et la sonnerie viennent de se déclencher. J'ai le temps de passer. Oui, réponse A. Mais attends, mais du coup, je entre le N et le D, ça me perturbe maintenant. <rire> je regarderai ma boîte de vitesse. Je ne demain matin. Alors, regarderai... <rire> ah, il y a quoi sur ma boîte Cette commande concerne le rétroviseur extérieur gauche, réponse A, le rétroviseur central, réponse B, le rétroviseur extérieur droit, réponse C. central c'est à la main, tu ne le fais pas manuel, enfin tu fais pas à l'électrique, le central. Une modernité Non, ça, pour de vrai. Bah écoute, faut croire, hein, je suis comme toi, mais modernité. Hein. Mais là il y a 0 là. Pour moi, 0, c'est la sécurité. En gros, tu mets sur L, puis tu bouges avec le joystick pour mettre euh, vraiment ton truc gauche tranquillement. Je sais, je pour sais, droit, pareil. Et le zéro, c'est la sécurité pour bloquer et comme ça, tu touches plus. Donc moi, je mettrais A, C, mais je ne pas à pas B, mais. Et là, je me plante. Ah non, bah c'est toi qui as raison, c'est moi qui as faux. Ce que j'ai oublié, c'est qu'on pouvait, on pouvait avoir des réponses multiples. Tu as raison, bah, c'est ça. C'est gauche, gauche, droite et au milieu pour rien. J'ai juste pas pensé aux réponses multiples. Une alcoolémie de 0,5 g par litre de sang augmente le risque d'avoir un accident. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De toute manière, à partir du moment où tu consommes de l'alcool, euh, oui, ça augmente le risque. Ah oui, pour l'alcool, oui. J'ai tendance à répondre trop vite, ça me joue des... Ce filles. panneau me concerne. Si je conduis une voiture, oui. Réponse A, non. Réponse B. Si je conduis une camionnette, oui. Réponse C, non. Réponse D. Ça, ça informe quand même. Même si tu es usager de la voiture, tu sais que le camion, il faut y faire attention. quoi. Mettre oui et oui. Purée <rire> tous les deux faux. Vas-y, mets la solution. Ce panneau interdit aux véhicules lourds transportant des marchandises de oh. dépasser. Si je conduis une voiture de tourisme ou une camionnette, ce panneau ne me concerne pas. Je peux dépasser les camionnettes Réponse B et D. Mais c'est la question, elle est mal tournée, et c'est euh, Je dois retourner différemment, quoi me concerne tu dois te sentir concerné par un panneau c'est de l'information quoi qu'il arrive. C'est vicieux. Hein. Je loue une camionnette. Oh, un PTAC est de 2500 kg et un PV de 1000 kg. Cela oh, signifie je que je peux charger 1500 kg de matériaux. Alors oui, réponse A. Non, oh, réponse B. Alors PTAC c'est poids total à charge. Donc, c'est vraiment au maximum la voiture plus la charge, combien ça, doit, ça peut peser. PV, c'est poids à vide. C'est vraiment le véhicule à vide. Donc, là, 1000 kilos. Ça, là, si tu fais 1000 plus 2500, tu arrives à 2500, tu arrives vraiment pile-pile au PTAC. Donc, là, normalement, c'est oui, mais tu ne pourras pas le dépasser. Mais le PV, le poids à vide, ça ne s'appelait pas comme ça avant. C'était un autre acronyme. D'accord. Merci. Merci, G. Quoi ah Essaye encore, vas-y, mets Le PTAC, poids total en charge d'un véhicule, et le poids réel qu'il ne doit pas dépasser, remorque non comprise. Le poids des occupants, bordel. Pour cet exemple, je dois retirer le poids à vide de la voiture, soit 1000 kg des 2500 kg maximum qu'il peut peser une fois chargé. Il reste 1500 kg ah oui, où je dois soustraire le poids des occupants. Mais c'est nous-mêmes, c'est le matériau, le quoi. Poster. Il n'est c'est pas possible ça. de charger 1500 kilos. Mais non, mais... Le calcul était bon. Le calcul réponse était bon. Ce pas grave, tu, tu connais. Eh, tu sais tu sais dans ton fort intérieur que tu mais connais oui. la réponse à cette question. C'est dégueulasse. Vrai, il faut compter. Euh, c'est <rire> <C> <rire> dégueulasse. C'est des questions pièges. <rire> cette balise signale un virage. Réponse A. Signale un sommet de côte. Réponse B. Délimite le bord de la chaussée. Réponse C. Virage, oui. Côte, non. Mais le bord de la chaussée... Je... Oui, quand même. Oh. Que le bord <rire> de la chaussée. Cette balise est une balise de guidage permettant de délimiter le bord de la chaussée de chaque côté. Elle n'est jamais seule. Il y en a tout le long de la route à intervalles proches. Les balises signalant les sommets de côte n'existent pas. Mauvais, Elles auraient hein, peu d'intérêt. Réponse C. Ok. Je peux m'arrêter à droite pour faire monter ces autostoppeurs Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Clairement, je les prends en stop. Mais euh, là, comme ça, je mettrais non. On peut pas aller là. Et ça, j'ai pas l'impression que c'est une voie pour tourner après. Hein. Je sais pas ce qu'il y a au sol, j'arrive pas à le voir. S'il y a une blande cyclable. Ouais, voilà, c'est pas pour nous. Hein. Donc on peut pas s'arrêter. Donc on, normalement, ils peuvent pas faire du stop ici. Ouais, voilà. La voie de droite est délimitée par des traits larges. Ce qui signifie qu'il s'agit d'une voie réservée à certains usagers. Étant donné sa largeur et les marquages jaunes en zigzag, je peux facilement en déduire que c'est une voie aménagée pour les bus. Je n'ai donc pas le droit d'y circuler, ni même de m'y arrêter. Je ne peux donc pas faire monter ces autostoppeurs qui feraient bien de trouver un autre endroit s'ils veulent être pris. Réponse B. Je peux encore prendre la sortie Perpignan-Centre. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Oh, oui, quand même. Ça passe. Putain. Il n'y a oh, pas d'indication de distance sur le panneau qui indique la sortie Perpignan. Elle se trouve donc là, au niveau du panneau, derrière le camion. Il est donc trop tard pour la rejoindre, ce que confirme la ligne de dissuasion. Je prendrai la prochaine sortie, Perpignan-Sud, d'où il me sera sans doute possible de retrouver une direction Perpignan-Centre. Inutile de prendre des risques. Réponse B. Ouais. Alors c'est surtout le... sur l'image, c'est la ligne au sol qu'il faut que tu regardes. La ligne, c'est une, une grande ligne. Si tu regardes dans le rétroviseur, derrière c'était des petits tirés. Là, c'est une mmh. grande ligne, c'est bien la ligne de dissuasion, donc à partir du moment où il y a la ligne de dissuasion, c'est trop tard. Non, mmh. oh oui, mais je, je, je, je comprends très bien. Mais... Je, je, je, je serais passé, mais oui. Oui, oui mais clairement, oui, c'est ça, oui. Faut pas passer. Dissuasion. 9 sur 10, il dit Pendant que nous, on est mauvais, quoi. Oula, 9 sur 10, <rire> il a Ouais. 4 fautes. Ah, oh, on a fait 4 fautes chacun, là. Ouais, on a été dont la 6, 7, sujet. 8, on les a enchaînés. <rire> <rire> ouais, là, là. Il s'est trompé sur les balises en dos. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules de transport en commun. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aux véhicules de transport de marchandises. Oui. Réponse C, non. Réponse D. Jusque là, ça va. La première année de mon permis probatoire, sans commettre d'infraction, je dispose de six points. Si j'ai suivi une formation AAC, oui. Réponse A, non. Réponse B. Si j'ai suivi une formation traditionnelle, oui. Réponse C, non. Réponse D. Ah, c'est conduite accompagnée. Euh... Alors, forme traditionnelle, non. Hein, on aura... Attends, quoi Attends, je dispose de 6 points. Si si j'ai suivi une formation traditionnelle, oui, tu auras 6 points. Les 12 points arriveront plus tard. Donc, ça, c'est oui. Mais au début... Si, non, c'est 6 points quand même. Mais on peut, rattraper... on peut les rattraper plus vite. On peut les rattraper plus vite que quelqu'un qui n'a pas fait la conduite accompagnée. Ouais, c'est ça j'irai assez. Cool. C'est ça. Tu as tout à fait raison. Si tu as fait une conduite accompagnée, tu auras tes points. Tu monteras à 12 plus rapidement que si tu as fait une mmh. formation traditionnelle. Mais dans tous les cas, tu commences à 6. Je poursuis le dépassement. On va pas cette question. Oui. Réponse A. Pas sous non. cette format-là. Réponse B. Non. Il y a le virage. Une généralisation de l'autopartage permettrait de réduire la pollution Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les embouteillages Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Blabla éco-responsable. Oui. Blabla. Mm. La sortie annoncée est la sortie numéro 19. Réponse A se trouve à 19 km. Réponse B. Voilà quand même. Si on ne sait pas. C'était compliqué. Ouais. Là je pense que si on ne sait pas répondre. Si mon passager voyage les pieds sur le tableau de bord, il risque d'être grièvement blessé par l'airbag lors d'un choc. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ouais ouais. Ma tête se souvient même bien de l'airbag. Voilà, vidéo. Le plus important est de klaxonner compte, réponse question. A, d'éviter l'accident, réponse B. Klaxonne. Bah ouais, fin, la, la question est le plus important. Bah, fin, quand t'as évité l'accident dans la réponse, bah, tu vas vers ça. De klaxonner, oui, bien sûr, oui. Tu fonces tout droit, tu klaxonnes, tu fais tu jusqu'à tu encastrer la voiture. Sans commettre d'infraction, je peux être soumis à un dépistage. D'alcoolémie Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De drogue Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ah, je crois que j'ai bugué. Donc là, on refait la. Tac. Donc oui. Oui. Voilà. Alcoolémie, oui, ça m'est déjà arrivé euh, d'être contrôlé en alcoolémie alors qu'il n'y avait aucune infraction ni rien du tout. Euh, je sortais du boulot à ce moment-là à l'époque. Et de drogue, j'ai hésité mais je savais pas. Mais en fait, si la logique, c'est qu'ils peuvent te contrôler à partir du moment où tu es au volant. C'est ça. Voilà. Comme ils peuvent te contrôler dans ce que tu as dans la voiture pour savoir si tu as bien le triangle, le ou les gilets, je sais plus combien il en faut, et etc. Quoi. Si je respecte la limitation de vitesse, la durée d'un feu jaune permet toujours d'avoir le temps de passer ou de s'arrêter avant le feu rouge. Vrai. Réponse A. Faux. Réponse B. Alors, il y a Kipon qui dit « Jusqu'à présent, je peux garder mon permis ». Ah, tu vois, le plus important, c'est d'insulter la vieille. <rire> le plus important, c'est d'insulter la vieille. <rire> ouais. Alors, euh, si je respecte la limitation de vitesse, la durée d'un feu jaune permet toujours d'avoir le temps de passer ou de s'arrêter... La tournure me perturbe. Je suis d'accord. Et le buffet à volonté derrière aussi. Je, je l'ai relu 3-4 fois quand même. Si je respecte la limitation de vitesse, donc 50, dans ce cas-là, la durée d'un feu jaune, le feu du milieu, permet toujours d'avoir le temps de passer. Ou de... Ben non, il, il y a bien toujours, donc non, non, non, c'est faux. Tu t'arrêtes au... Il faut éviter même de griller le... Non, non, donc c'est faux. Moi, je dirais faux. C'est le toujours... Moi, la phrase me perturbe beaucoup. Par contre, le buffet à volonté derrière. Ah moi, la phrase me perturbe beaucoup. Tu ne suis pas un accro du klaxon. Ah, c'est dommage, ton klaxon, il est merveilleux. Franchement... T'as dû le changer Non, tu déconnes. Attends, la durée d'un feu jaune permet toujours d'avoir le temps de passer ah, ou de s'arrêter avant ah, le feu jaune. Oui, t'as est trop tordu. Non, c'était bien vrai. Ouais, c'était vrai pas, pas dû hésiter. Ouais, ouais. Alors, attends, X. Mais la solution, genre En agglomération, limitée à 50 km à l'heure, le feu jaune dure environ 3 secondes. Il ah, est d'environ 5 est secondes hors quoi. agglomération généralement limité à 70 km question, à l'heure maximum lorsqu'il y a des feux tricolores. Cette durée est étudiée pour qu'aucun usager, même un peu surpris par le changement de couleur du feu, auquel il faut s'attendre, puisse s'arrêter avant que le feu ne soit rouge, même si la chaussée est mouillée, à condition bien sûr que sa vitesse ne soit pas excessive. Au feu vert, je me prépare à m'arrêter. Au feu jaune, je cherche à m'arrêter. Pas à passer à tout prix. Réponse A. Au feu vert, je me prépare à m'arrêter oui. Au feu vert, tu dois ralentir quand tu arrives au niveau d'un feu. Ralentir, oui, mais euh... Là il faut que ouais. tu aies il faut que tu aies le pied au-dessus du frein. D'accord. Par contre, trois secondes, c'est tendu. Hein. C'est pour ça qu'il faut que tu aies le pied okay. au-dessus du frein. Ce type de marquage s'appelle un refuge, réponse A, un zébra. réponse B, une bande d'arrêt d'urgence. Réponse C. Un zébra. Petit zébra. Allez, une faute. Une seule faute. Ah, la même question, la ouais, question ouais. tordue. C'est ça. Une question qui fait que j'ai rien dit. 9 sur 10 pour Ando. En vrai, c'est très long, 3 secondes. Mmh, ouais. Quand t'es sur l'ordinateur, sur un jeu vidéo, oui, c'est très long. Vous êtes exemplaires. Euh. Ben, pour l'instant, en vrai, on aurait quand même le code jusque-là, les questions difficiles arrivent. Néanmoins, on est en train de réfléchir sur des questions où des fois tu te dis, attends, la question, elle est tournée dans le sens et compagnie, et on se plante sur le sens de la question et pas forcément dans ce qu'on voulait dire. C'est hyper vicieux, quoi. Il paraît que lire, c'est permettent d'ajuster... Le volume de la radio, A, le régulateur et le limiteur de vitesse, B. Les petits symboles avant vont m'aider, je vais mettre le régulateur. Mais euh, ça, je, normalement, je ne je l'ai pas appris. Ça. Je vais mettre les symboles TED en effet. Oui, oui. En écoutant cette fréquence, je pourrais être informé en temps réel. Des travaux Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si un accident survient Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau m'informe que la prochaine route est une impasse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Que la voie de droite va être supprimée. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Pardon euh... Mais la solution... Ce panneau indique une voie de détresse. Il s'agit d'une voie très courte qui se termine dans un tas de sable ou de gravier. Généralement, elles sont installées ah dans les longues descentes. Ce dispositif permet d'arrêter un poids lourd ou un véhicule léger, mais le cas est plus rare, ayant système... une défaillance des freins, comme si, cela peut arriver dans les longues descentes suite à un échauffement des freins. Une voie, une, une voie supprimée aurait été annoncée par un panneau long, spécifique, bien de différent votre de celui-ci. Idem pour annoncer une impasse. Réponse B ah. et D. Pour stationner sur cet emplacement, j'effectue la manœuvre en marche avant. Réponse A. J'effectue la manœuvre en marche arrière. Réponse B. Un petit créneau. Bien que... Oui. Oui. La première année, le permis probatoire est constitué de six points. Si j'ai fait la conduite supervisée, oui, réponse A. Non, réponse B. Si j'ai suivi une formation conduite accompagnée, oui, réponse C, non, réponse D. Attends, attends, attends, attends, attends. J'ai mis A et C, mais c'est quoi la conduite supervisée C'est la conduite accompagnée. Bah, c'est juste en dessous, accompagnée. Euh... Oui, tu raison. On va voir la réponse. Tu toujours avec 6, mais alors, Oui, oui, oui bien sûr. Superviser. La première année de permis, si je n'ai pas commis d'infraction, je dispose de 6 points sur mon permis de conduire. Peu importe oui, la formule d'apprentissage okay, choisie, en conduite accompagnée, formule, conduite supervisée la ou la en formation traditionnelle. C'est les années suivantes qu'il y a une différence. Si j'ai opté pour la conduite accompagnée, mon permis de conduire sera crédité de 3 points chaque année, contre 2 en formation traditionnelle ou en conduite supervisée. Tout cela, bien sûr, si je ne commets pas d'infraction. Ok, donc, que tu sois en Réponse A conduite et supervisée ou formation traditionnelle, dans tous les cas, tu vas mettre 3 ans pour avoir tes 12 points, à raison de 2 points, 2 points, 2 points. Conduite accompagnée, au contraire, ça sera 3 points par an, donc tu vas mettre 2 ans pour avoir tes 12 points, 3 points, 3 points. Mais ça ne dit pas ce que c'est la conduite supervisée. Alors, justement, c'est ce que j'étais en train de regarder. Euh, a priori, c'est comme la conduite accompagnée, sauf que tu es inscrit dans une auto-école et que du coup, c'est un l accompagnateur qui, qui t'accompagne sur tes heures de, de conduite accompagnée. C'est pas comme si tu étais avec un parent ou quelqu'un qui a l'âge de te valider. Ah ouais, en gros c'est tu continues des, des tes heures de conduite euh, tout le temps. T'es euh... dans l'auto-école pour faire tes heures de conduite accompagnée quoi. C'est hyper contraignant je trouve. Enfin je c'est mon sens mais bon ok. Non parce que t'as pas as pas forcément enfin tes parents ont pas toujours le temps de faire de la conduite avec toi alors que là c'est comme si t'étais à l'auto-école et en oui, même mais... temps. Euh, veux... Si tes parents sont pas à l'aise pour te former au volant, c'est quand même bien qu'un accompagnateur en même temps te forme. Oui, ce que non, je veux dire, c'est que, euh, que ça te contraint quand même de réserver des créneaux horaires. La conduite accompagnée, c'est vraiment, tu, tu, tu fais des trajets du quotidien, euh, tu, quand tu dois aller faire les courses, aller euh, je sais pas, au lycée, etc. etc. Je suis d'accord. Et le prix, tout à fait. Il y après, a qui euh, est bon. et le prix, ouais. Ça, ça dépend. Je pense que ça dépend. Voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Mm. Aimeriez-vous récupérer une chocolatine Ben bah, écoute. Euh, J'ai envie de chocolatine offre, maintenant. Bah, Offrez-vous des chocolatines. Et... C'est ah. pas l'heure. Il n'y a pas d'heure pour une chocolatine. Ouais, un petit peu quand même. Il commence à neiger. Il commence à neiger. Je m'arrête sur cet emplacement pour mettre les chaînes. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'ai des points, je ne sais pas quoi en faire, mais gardez-les, vos points. Une blague Au oh bordel J'ai mis non. Pourquoi j'ai mis non J'ai pensé oui. Non, t'as mis oui. Ah, j'ai mis oui. Mais pourquoi T'as mis oui, T'as mis oui. Oui, oui, ben... Bah... T'arrêtes pas là. Pourquoi Bah parce que c'est même pas une zone d'arrêt. On sait même pas vraiment ce que c'est. Affiche la solution. Mais on sait pas Il ce que c'est, en fait. commence à neiger. Mais la neige ne tient pas sur la route. Les chaînes ne me seraient d'aucune utilité, car <rire> elles sont ah, dangereuses. Ah non moi j'ai juste mis part, mis parce que pour moi, les chaînes s'useraient très vite, au risque de casser et, et dégraderaient la route. C'est pourquoi, <rire> lorsqu'il n'y a pas de neige sur la route, elles sont interdites. Réponse B. Ok. Je loue une camionnette oh, qui bordel. a un PTAC de 2500 Attention. kg. Cela signifie que je peux charger 2500 kg de matériaux. Non. Oui. Réponse. A. La non. Le réponse... poids des passagers. On a <rire> retenu la leçon. On ne saura pas avoir trois fois. Un Parce camion qu a qui a... comporte cette plaque est un véhicule destiné ah, à l'étranger. Réponse. réponse A. Un véhicule transportant des matières dangereuses. Réponse B. Ces matières dangereuses, c'est des codes. 30 et 102, ça peut être quoi, ça Elle affiche la solution, il doit te le dire. Ouais, l'uranium. Un véhicule qui comporte cette plaque peut être immatriculé en France ou à l'étranger. Celle-ci n'a aucun rapport avec le pays d'origine. Cette plaque indique que le véhicule transporte des matières dangereuses. Je dois donc plus que d'habitude garder mes distances avec lui et le signaler au secours s'il est impliqué dans un accident afin de dépêcher sur place des moyens adaptés. Réponse B. Bon, on sait pas, du coup... Non. Mais en tout cas, c'est le code des mmh. matières qui transporte. Ce dispositif permet de fluidifier la circulation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est automatique. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est un panneau automatique, ça pour moi, non. Pour moi, c'est manuel. Après, oui, ça fluidifie la circulation, mais euh, à mon sens, c'est manuel. C'est le monsieur avec, euh, qui est au bord de la route, qui crève de chaud, là, avec son petit gilet. Mais euh, pour moi, c'est un truc qui, automatique qui doit fluidifier la circulation dans les mêmes circonstances, c'est le, le feu tricolore réservé aux travaux. <rire> J'en sais foutrement rien. Permet de faire du fil la ah, circulation Oui. Mais alors, euh, c'est pas clair, pas. le « et automatique ». Est-ce que c'est le, le dispositif actuel Non, il n'est pas oui. automatique. Mais est-ce qu'il existe en automatique Oui, sûrement. Je non, comme ça euh, Je me pose la question. Hein. Non, non, mm. non. Pour moi, le truc automatique, comme ça, dans les mêmes circonstances, c'est pas ces panneaux-là, c'est vraiment le feu tricolore des travaux. T'as pas que ça, hein Peut très bien aussi, euh, ce dispositif euh, est constitué par exemple, de deux piquets mobiles identiques, de chacun d'eux présente de deux faces, parce que y a trop une verte et euh, une représentant un sens interdit. De, Ces piquets sont actionnés par de deux ouvriers en contact l'un avec l'autre et qui alternent la circulation dans une zone de travaux. C'est donc Ça un dispositif pas manuel. Que, euh, la phase euh, verte exemple, autorise oui, les un, véhicules un, à passer dans, dans un, un tunnel, sens. Pendant que si plus jamais loin, un les véhicules arrivant en, le en face sont arrêtés par un piquet présentant la face sans s'intéresser ceci afin de fluidifier la circulation lorsque la chaussée réussit à une voie de manière automatique. Non, ce n'est pas ces panneaux-là. Ces panneaux-là sont vraiment très très manuels. Ça serait d'autres panneaux aussi. Enfin, j'ai eu un doute. En cas de contrôle, le certificat d'assurance, collé sur le pare-brise, ne dispense pas de présenter l'attestation d'assurance. Oh, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je déteste. Ah mais attends, la question, elle a été prononcée différemment de comment elle est écrite. Le monsieur, il a dit mmh. ⁇ Ne dispense pas ⁇ Et du coup, ça m'a perturbé parce que c'est une question à négation. Et dans ce cas, il faut répondre le contraire. Du coup... Je relis la question en cas de contrôle et certificat d'assurance collé sur le propre me dispense donc non, il faut quand même avoir l'attestation d'assurance. Voilà, ah ouais. Euh ouais j'ai coupé le son du coup donc euh... ben on doit être, être perturbé pareil. Ouais, ah ouais. Le mec il a dit ne dispense pas, du coup euh, ne me dispense pas. oui, j'ai dit 10, bravo Nino. Quand je me concentre, tu vois, je fais des trucs bien. Oui. Est-ce qu'on arrête là On fait bah, la 10 On fait on la fait 10, la... ouais. On, Allez, on fait on la fait 10, c'est les questions à chronomètre, attention. Ok. 10 sur 10, je vais Une voiture doit être équipée à l'avant d'un lave-glace Oui. Réponse A. Non. Réponse B. D'au moins un essuie-glace oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le développement de l'autopartage limiterait les problèmes liés au stationnement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un des enfants que je transporte à l'arrière pleure. J'essaie de le calmer en roulant. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Je m'arrête et je le laisse sur le bord de la route et je repars. <rire> T'es baffe. <rire> Vidéo. L'intervalle de sécurité que je laisse avec la voiture devant moi est suffisant. Réponse A. Insuffisant Réponse B. Lorsque j'utilise le GPS pour me guider, il est préférable de désactiver la voix afin de rester plus concentré. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non, parce que justement la voix te permet de ne pas regarder l'écran. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Sinon, tu regarderais l'écran. Mmh. De nuit, je peux réduire l'intensité de l'éclairage du tableau de bord. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, s'il y a des néons comme ça, ça en serait du Nord, je pense. Euh... Je sais pas du tout. Instant. Je pas. L'instant. Il faut quand même avoir accès aux informations, donc. Mais ouais, ok, d'accord. Tu pourrais dire. Peux... Responsable d'un accident, alors que mon permis est suspendu, je devrais rembourser les indemnités versées aux victimes. Oui. Réponse A. Non. Réponse B Quelle idée aussi. Pour emprunter la prochaine sortie, je prépare mon changement de fil dès maintenant. Réponse A. Je peux attendre. Réponse B. Sur une voiture à boîte automatique, la position P dispense de serrer le frein de parking pour immobiliser la voiture. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Ce panneau annonce la proximité d'une sortie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oh, je mettrai non. Non, non. C'est juste pour te dire. Regarde, c'est beau. Il y a du tourisme ouais, à faire. C'est juste pour non. dire qu'il y a un truc remarquable dans le coin. Voilà. Re regarde, regarde, quand on agrandit. Tu vois, ouais, on voit la chaîne. Mon permis comporte la mention 01, dispositif de correction et ou de protection de la vision. Je peux conduire avec des lunettes de soleil non correctrices. Réponse A. Avec des lunettes adaptées à ma vue. Réponse B. Sans lunettes, en roulant lentement. Réponse C. J'ai failli mettre les lunettes de soleil non correctrices. Le protection de la vision m'a un peu perturbé. C'est parce qu'il y a le « et ou ». C'est ça le truc. Sur mon permis, ça n'avait pas affiché ça. Parce qu'à l'époque, je ne portais pas de lunettes. L'utilisation d'une pince pour réduire la tension de la ceinture de sécurité est sans danger en cas d'accident. Vrai, réponse A. Faux. Réponse B. C'est pas, pas légal, ça. C'est pas légal. En cas de pic de pollution, la limitation de vitesse peut oh, bah être tiens, abaissée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La circulation de certains véhicules peut être interdite. Oui. Réponse C. Non, réponse D. Ça à force on en entend parler tout le temps, de plus en plus surtout l'été. C'est lui sur le chat. Je vais rencontrer un passage à niveau équipé de barrières ou demi-barrières. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je loue une camionnette d'un PTAC de 2500 kg et un PV de 1000 kg. Cela signifie que je peux charger 1500 kg ah, de ma C'est la même que tout à l'heure. Oui. Réponse A. Le non. Pas Réponse voilà. B. C'est la même que tout à l'heure. C'est exactement oui. la même Dion. question. Je ne me fais pas avoir. Je ne me, me fais pas avoir. Voilà. Je ne me fais pas avoir. Tu vois, c juste là maintenant, rien que ça, ça m'a déjà plus marqué que quand je l'avais fait à l'époque. Là, moi, je le retiendrai plus correctement. Ah bah. Sur route sèche, circuler avec des chaînes est autorisé, réponse A, déconseillé, réponse interdit B, interdit, déconseiller... réponse oui. C. Est-ce que c'est interdit On a eu la réponse tout à l'heure. Tu as interdit. Ah oui, ça peut être dangereux, les chaînes peuvent péter. Je peux m'arrêter un court instant sur un emplacement comportant ce symbole. Si ma voiture fonctionne au gazole, oui, réponse A. Non, réponse B. Si ma voiture fonctionne au GPL, oui, réponse C. Non, réponse D. Il n'y a pas de mix gazole électrique, mais est-ce qu'il y a du mix GPL électrique Je veux dire non. Ça serait dit si c'était un mix ou s'il y avait. Ça serait précisé dans la question. Mmh. Là, c'est pareil, ça fait partie des questions type. Euh, éco écologie. Euh... Mmh. En Là cas dessus. de contrôle anti-pollution non conforme lors du contrôle technique, ma voiture devra être présentée à une contre-visite. Oui. Pardon, j'ai pas laissé la voix. Excusez-moi le chat. Oui, réponse A, non réponse B. Si je suis responsable d'un accident mortel, je risque une contravention Réponse A. Je risque d'être condamné pour homicide involontaire Réponse B. Quand même. <rire> S'emballer un Mars Ouais, voilà, quoi. Non mais. Un véhicule hybride fonctionne avec plusieurs sources d'énergie. Réponse A. Consomme moins de carburant. Réponse B. Pollue davantage qu'un véhicule classique. Réponse C. J'ai hésité sur la B. Bravo Victory Succès déverrouillé, appuie oui. sur le champignon. Oh putain alors, 19 et 20 pour toi, bravo! Je me suis planté à laquelle? Ah oui, l'intensité du tableau de bord. Mais voilà, ah, mais ça, c'est des, des trucs de jeunes. Et BGG. Oui. C'était bien sympa, malgré les quelques problèmes techniques ouais. au début. Bon, on, on retient comment faire fonctionner ça plus facilement. Ouais, bon, on, on sera que. On se mettra dessus on un peu, peu plus tôt. tôt et que deux, hein. du coup, désolé les autres, il faut suivre ça sur le live. Je suis désolé, mais après, en... je, je pense que c'est le host être... qui posait surtout problème. Je peux peut-être voir pour que ça soit moi qui host, je sais pas. Je sais pas si ça changerait grand chose, mais on peut tester. mais euh... Et non, tu pourrais, ouais, il faut... ça t'oblige à avoir le jeu parce que sinon, moi je mais pourrais on... pas me connecter sur Steam après. Écoute, on en reparle, mais... oui, on en reparle. Voilà. Ici, mais dans tous les cas, il y aura d'autres codes de la route, ça c'est certain. Euh, il faut qu'on arrive jusqu'à l'épreuve de l'examen, vraiment en conditions réelles, bon, à, à travers le stream bien sûr, mais en conditions réelles pour savoir où, exactement si on, on l'aurait ou pas. Pour ceux qui, qui peuvent la voir vous aurez droit à un petit portrait avec les voitures. Non, c'est pas vrai. Euh, sinon, bah, merci à tous ceux qui. Qui ont suivi, merci Nino de m'avoir accompagné pour, pour ce stream, oui, merci, merci à Ando aussi toi, au tout début bien, et on, on y reviendra un de, ces, un de ces jours de toute façon en attendant, euh, je vous retrouve demain 14h pour la suite de Return of the Obradin demain soir 21h sur Mysterium, un jeu de société avec Nino, Ralga Ando, Aspada et Mr Green et voilà pensez à suivre Yvaston Studio sur les différents réseaux sociaux à follow le stream euh, et la chaîne Twitch bien entendu, et bien sûr à partager euh, le crowdfunding, le crowdfunding qu'on qu fait en ce moment. C'est hyper important. Et si vous pouvez participer, participez bien entendu. On vous fait des bisous. Passez une agréable nuit, bisous. une agréable soirée. Cordialement bisous.